Cet atelier a permis d'échanger des pratiques très intéressantes à partir d'un cas concret d'un de nos clients qui est un grand groupe pétrolier qui s'est trouvé donc confronté à la problématique du développement des compétences sur un métier qui est la communication digitale partout dans le monde. Donc euh, nous avons pu échanger sur euh, les meilleures pratiques pour euh, accompagner la digitalisation de ce métier euh, en termes de développement de compétences, avec euh, soit d'une part des parcours linéaires, euh, donc euh, impliquant des modules e-learning, du présentiel euh, et des classes virtuelles, pour aujourd'hui tendre vers un dispositif plus moderne, plus innovant et plus digital, euh, dans lequel en fait on n'a plus du tout un parcours linéaire de formation, mais plus euh, une collection de briques euh, pédagogiques qui sont euh, rendues disponibles pour les participants. Et euh, donc, euh, les participants peuvent, euh, de fait, configurer leur dispositif de formation comme ils le souhaitent. L'enjeu étant, évidemment, de s'assurer que les compétences sont bien acquises, ancrées et transférées euh, dans, en situation opérationnelle. Et pour ce faire, euh, le meilleur dispositif, semble-t-il, reste un dispositif de coaching, soit par l'animateur, soit, euh, encore mieux, un dispositif de peer coaching entre les participants, qui donc euh, maintiennent un niveau de, de motivation mutuelle, fort dans le développement des compétences.